Nicolas Vanier, nous on est contents de vous revoir à nouveau pour un, pour un film qui va marquer, je pense, un, un tournant. Déjà, avec Belle et Sébastien, il y avait un tournant parce que vous étiez donc euh, jusqu'à présent au cinéma le spécialiste des grands espaces, des grandes expéditions. Euh, avec Lou, vous avez concrétiser en plus des rencontres exceptionnelles avec les animaux. Là, avec les comédiens, c'est votre film justement le, le plus abouti. Donc on, on sent un réalisateur de cinéma maintenant complètement, disons. Oui, bah c'est une évolution, on va dire, euh, euh, naturelle, en tout cas dans laquelle j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, parce que c'est vrai que lorsqu'on est, comme je l'ai fait autrefois, dans des documentaires, euh, en tout cas, je me suis senti euh, assez vite prisonnier, en quelque sorte, euh, de mon histoire, de, de, des, des histoires que je racontais qui étaient les miennes, alors même que dans la fiction, euh, on a cette liberté, Dieu sait si j'aime la liberté, euh, surtout quand on parle de grands espaces, de créer des personnages, de créer des situations, euh, euh, un rythme pour euh, voilà, fabriquer un film en espérant dégager euh, de l'émotion, euh, du rire. Euh, et ça passe bien évidemment par euh, voilà, des comédiens avec un plaisir mais absolument immense et que je n'aurais jamais euh, imaginé, anticipé en tout cas euh, euh, aussi euh, pleinement que euh, cela était le cas sur ce film où j'ai pris avec des comédiens un plaisir euh, euh, incommensurable à échanger pour euh, effectivement construire ces personnages, construire ces situations et, et aujourd'hui c'est à cela que j'aspire, à fabriquer des histoires avec des comédiens j'ai eu cette chance en plus exceptionnelle sur ce film d'avoir des comédiens euh, euh, qui étaient euh, voilà, euh, un rêve en cours d'écriture et il s'est concrétisé. Euh, Dès l'écriture, vous avez pensé à eux ou... Oui, bah, forcément que lorsqu'on écrit un film, euh, on a toujours euh, voilà, des espérances. Euh, euh, mais, euh, mais François Cluset, vous. Je n'aurais pas Ça vous a imaginé dans mes rêves. Euh, obtenir un casting pareil, donc ça a été vraiment un beau cadeau, ouais. Et François Cusé vous ça vous a surpris quand même un peu ben Ce qui m'a surpris, c'est d'obtenir une réponse aussi ferme et aussi rapide de sa part. C'est-à-dire qu'il s'est décidé sur le script euh, et avant même de me rencontrer et que je lui parle donc euh, du fond, de la forme et de l'esprit, euh, il avait dit oui. Donc, euh, à partir de là, on n'était plus dans quelque chose où il fallait que je le convainc, mais déjà, et dès la première rencontre et dès les premières minutes, on s'est mis à parler euh, bah voilà, du film, du personnage, euh, à échanger euh, sur comment euh, faire pour que ce film, ce personnage soit le mieux possible. Et, euh et, et finalement, quand je l'ai rencontré, je ne me suis même pas rendu compte qu'on était déjà en train de travailler, alors euh, même que je pensais être là pour le convaincre, euh, et voilà, c'est formidable. Alors au début, vous parliez, vous parliez de liberté, donc là, ce film-là, c'est un, un hymne à la liberté, justement, pour les animaux, pour l'homme, et moi, à la vision du film, euh, je suis reparti dans l'univers du, du film de, euh, de Jean Becker, euh, Les enfants du marais. Donc c'est un petit peu le même état d'esprit vos, perso vos personnages Ah bah oui, quand on, quand on fabrique une histoire, euh, forcément on a des, des références et euh, si on me demandait quel est le film dont je me sens le plus proche euh, par rapport à cette histoire, ce serait Les Enfants du Marais avec euh, cette bienveillance, cette jolie solidarité qui existait, une valeur qu'on a perdue hein, dans ce monde qui est devenu complètement fou. Euh, et euh, c'est une référence, une très jolie référence, euh, mmh. euh, et donc euh, voilà, je me suis euh, assurément euh, servi d'abord de mon histoire personnelle, de personnages rencontrés, et puis aussi de, voilà, le de, de roman de Maurice Genevois, du Grand Maune, voilà, toutes ces références-là pour euh, fabriquer cette, cette, cette histoire. Oui. Alors cette liberté justement, elle est menacée aussi bien pour l'homme que pour les animaux aujourd'hui, de plus en plus. Ben, nous avons en tout cas en ce qui concerne la Sologne effectivement un, un très grave problème qui, qui sont ces engrillagements euh, qui euh, sont en train de transformer la Sologne en un grand labyrinthe où les animaux libres ne peuvent plus euh, circuler. Euh, C'est un véritable cancer qui la ronge et d'autant plus regrettable qu'on parle là de quelques dizaines de propriétaires qui se sont accaparés de ces grands territoires qui se sont engrillagés pour fabriquer des zoos à l'intérieur duquel ils, ils disent pratiquer de la chasse qui n'a bien évidemment rien à voir avec cette euh, euh, chasse euh, qui est évoquée dans ce film, qui est finalement l'histoire d'un homme qui prélève tout simplement dans la nature ce dont il a besoin pour vivre, ce que nous faisons tous, mais nous le faisons avec des intermédiaires, euh, et c'est ça aussi dont parle ce film, c'est euh, de répondre euh, à ces enfants à qui on demande mais d'où vient le lait qui vous disent du magasin, euh, l'espace d'une. Toute petite génération, on est passé d'un monde où nous étions tous assez proches euh, au moins d'un père ou d'un grand-père paysan, euh, chasseur, pêcheur, bûcheron, euh, euh, à une génération où on a malheureusement des enfants qui sont sur des consoles de jeux à tuer des gens et à descendre des avions. Et voilà, j'aimerais je... revoir des enfants euh, au bord de mar euh, avec leur grand-père euh, apprendre à pêcher la grenouille comme les enfants du marais ou comme euh, on le voit un petit peu dans ce film-là. Parce que on est dans de la transmission qui est autre chose qu'apprendre à pêcher la grenouille. Ouais. Euh, au travers de cet apprentissage de la vie dans la nature, le père, le grand-père, il apprend les valeurs de la vie, qui sont des valeurs que nous avons perdues, un petit peu comme quelqu'un qui part précipitamment de chez lui et qui oublie de prendre l'essentiel, ses clés ou son portable. J'ai la sensation que nous avons évolué telle vitesse depuis quelques décennies qu'on a on doit regarder un petit peu en arrière même si je suis pas du tout pour, pour qu'on revienne à la période de la rêve à cheval hein. je ne suis pas du tout quelqu'un du passé mais je pense mmh. qu'il y a matière à, à réfléchir quand même oui, justement je crois qu'à un moment donné le personnage de, de Totoche il dit à, au jeune Paul il lui dit euh, la mort c'est la vie bah, c'est le cycle hein, voilà. euh, Donc, de respecter cycle, même euh... une, une, une bête morte elle est vivante encore voilà Donc, et euh, il y a euh, ce que effectivement, cet homme de la forêt apprend ce petit garçon, c'est cette reconnaissance finalement que l'on éprouve de façon naturelle vis-à-vis -vis de la nature lorsque on est en contact direct avec elle, euh, lorsque vous avez faim, euh, ce qui m'est souvent arrivé au cours de mes voyages, et que la nature vous offre un poisson, c'est un cadeau, euh, vous remerciez. Vous remerciez. D'ailleurs, c'est ce que font les Indiens, les Inuits, ils le font à haute voix parce qu'ils s'interdisent de toucher un animal après l'avoir tué sans lui avoir expliqué pourquoi. Aujourd'hui, lorsqu'on achète dans un supermarché sous cellophane un morceau de viande, on ne sait plus qu'un animal est mort pour nous donner cette viande. Donc on n'a aucune sorte de respect, finalement, et c'est ce qui conduit au gaspillage dont est victime, malheureusement, l'humanité aujourd'hui, et qui conduit à ces catastrophes, parce que c'en est une que la que nous consommons plus que ce oui, que voilà. la terre produit Voilà ce que j'allais dire, c'est la surconsommation. Mmh. Est-ce est que vous avez eu un, un, un totoche et comment était-il avec, euh, avec vous ben Moi j'ai connu de nombreux euh, totoches, de nombreux hommes qui vivent dans la forêt, que ce soit en France, euh, avec un véritable totoche qui s'appelait Totoche, qui était un, un homme de la forêt, qui connaissait profondément la forêt, qui l'aimait, qui vivait... Euh, à l'intérieur de la forêt mais j'en ai connu bien évidemment bien d'autres dans mes voyages mmh. euh, en Mandchourie, en Mongolie, euh, en Sibérie, euh, au Canada euh, ne serait-ce qu'avec euh, ce trappeur pour, avec qui j'ai consacré un film donc euh, oui je connais bien ces hommes euh, suffisamment en tout cas pour pouvoir euh, en fabriquer un qui, mmh. qui est donc euh, celui de ce film Il y, y en a un qui était inventeur parce que quand on rentre dans sa maison et en même temps, tout ce qu'il ben, Il a beaucoup très... de petites inventions de. Ben, J'avais oui, très envie d'un Tatoche qui soit aussi une sorte euh, d'Alexandre le Bienheureux, euh, quelqu'un voilà, qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui sache aussi euh, fabriquer euh, les choses de façon à rendre euh, sa vie heureuse. Et c'est souvent le cas de ces hommes qui vivent près de la forêt. Vous savez, moi, j'ai passé un an de ma vie avec des nomades éleveurs de rennes en Sibérie. Ils ne connaissent pas la, le mot dépression. Ça n'existe même pas dans leur langue. Là. Il y a peut-être aussi la matière à réfléchir. Alors moi il y a une chose que... Donc il n'y a aucun animal qui a été maltraité je suppose dans le film, mmh. sauf peut-être la pêche ou, de la... ou des choses naturelles. Mmh. Donc, euh... Mais moi j'aimerais vous poser une question parce que c'est vrai que comme nous, nous sommes quand même un média qui sommes libres, euh, on fait passer ce qu'on veut, donc, euh, donc euh, ce qu'on n'entend pas peut-être ailleurs, moi j'aimerais savoir parce que beaucoup, il y a eu à un moment donné une polémique en disant qu'avec vos chiens de traîneau, il y avait des problèmes, que vous n'étiez pas euh, aussi bien l'homme attentionné que l'on peut connaître. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui sont des détracteurs oh ben J'ai déjà beaucoup répondu, hein, c'est mmh. euh, voilà, quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux alors que je me trouvais en Chine. Mais... On aurait pu euh, dire que j'avais envoyé mes enfants à la DAS ou que j'avais coupé la tête à mes enfants, ça aurait été aussi débile. Mmh. Tout le monde sait aujourd'hui, ça a été prouvé, mais là, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les gens euh, déblatèrent sur les réseaux sociaux, sur une information qui vient de nulle part, euh, alors même que bien évidemment, tout le monde sait que mes chiens de canot, ils sont chez moi, que qu'avec eux, j'ai encore fait un voyage l'hiver dernier. Donc euh, voilà, on peut dire n'importe quoi. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec des réseaux sociaux, on peut dire n'importe quoi et, et ce qui est encore plus terrible c'est que des gens se font re, le, le relais de ça euh, voilà j'ai rien à dire sinon voilà. non, mais au moins comme ça c'est mmh. dans la boîte comme ouais, on dit ouais. c'est à dire au moins il y a une réponse mmh. qui reste euh, mmh. euh, voilà ça, ça reste l'image mmh. alors pour, pour terminer euh, par rapport justement à, à tout ce que ce que vous avez fait euh, peut-être que Eva a une ou deux questions à vous poser. Encore. Pas encore Mais oui. bon, bah, on en a plus longtemps maintenant. Oui, je il pense il a, voilà. y a, y a les... <rire> Ils sont arrivés, ouais. donc... Euh, ouais. Donc, euh, il faut... Euh. Oui, ouais, je continue oui. Alors, Donc, j'étais dans le fil de... Euh, moi, j'aurais aimé parler, justement, de ces bah, de propriétaires, parce que c'est vrai que les propriétaires, on parlait tout à l'heure du passé, mais les propriétaires d'avant, on a l'impression que certains, des grands propriétaires comme ça, étaient beaucoup plus respectueux, justement, on le voit par le personnage de Berléan qui est quelqu'un de, de ferme, mais ouais, avec Succession, là. Il, y avait, il y avait autrefois une, une vraie tradition qui était la transmission de, de, de ces domaines et on transmettait autre chose aussi qu'un domaine. On transmettait des valeurs, on transmettait une certaine idée de, de, de, de la forêt. Aujourd'hui, il y a un turnover.